Bonjour tout le monde, ici GeekTech et aujourd'hui, eh je vais vous parler d'un produit qui est sorti depuis environ un an. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil à la toute récente tablette de Samsung appelée la Galaxy Tab A 10.1 et ceci est la version 2019. Il faut savoir que c'est la moins chère à 210 euros ou 230 dollars. A titre d'information, la Galaxy Tab A version 2020 est annoncée mais sans aucune date de sortie pour le moment. Et bien en attendant je vais me contenter de celle-ci. On commence alors par le déballage. Alors regardons à l'intérieur de la boîte. Nous avons la tablette bien évidemment qui se présente en premier lieu. Nous avons une prise d'alimentation, le câble USB Type-C, ce qui est bien et mieux que le micro-USB. Également, nous obtenons un outil pour éjecter l'emplacement de la carte micro-SD et carte SIM. Puis nous avons un guide de démarrage rapide et les cartes de garantie que personne ne regarde sauf en cas de problème. Passons à la présentation de la tablette elle-même et sa conception. la Galaxy Tab A dispose d'un écran de 10,1 pouces et il semble être un écran TFT capacitive touchscreen avec une résolution Full HD de 1920 par 1200 pixels évidemment votre tablette aura le pixel le plus élevé mais je pense toujours que un Full HD sur 10 pouces est tout à fait bien il est entièrement laminé et c'est la différence aux précédentes tablettes et c'est quelque chose que nous voyons avec un iPad un standard par exemple ok donc j'aime ce que je vois jusqu'à présent et il est très similaire à l'iPad Air même si je connais des fans d'Apple qui n'aimeraient pas m'entendre dire cela le dos est en fait tout en métal et c'est la version argentée vous pouvez également obtenir en couleur noire et dorée dans le coin vous avez votre caméra arrière de 8 mégapixels et vous avez vos deux haut parleurs sur le bas avec le port de charge usb-c sur le côté droit vous avez le volume et le bouton d'alimentation la fente pour la carte micro sd et carte sim devant on a la caméra de 5 mégapixels et en haut vous avez la prise jack pour casque et microphone le précédent modèle était entièrement en plastique mais maintenant nous avons un beau corps métallique ici qui est vraiment en métal et en sent un peu plus le haut de gamme parce que c'est un corps principalement métallique qui est certainement agréable à voir à 7,5 mm d'épaisseur et la tablette pèse environ 460 grammes ce qui n'est pas trop pour une tablette de 10,1 pouces Jetant un coup d'œil à l'intérieur de la tablette, Samsung l'expédie avec un processeur octa-core 1,8 GHz et 1,6 GHz avec un chipset Exynos 7904 pour une bande passante mémoire plus large avec 2 GHz de RAM et un stockage interne de 32 GHz, mais qui peut également être embarqué une carte micro SD allant jusqu'à 512 GHz. Ces spécifications ne semblent pas si impressionnantes, mais j'ai déjà exécuté un test benchmark en tout, -tout et comme vous pouvez le voir le résultat du tout cas, est très impressionnant la galaxy tab A 10.1 2019 est plus rapide que les médias Huawei donc les résultats de référence sont assez bons et j'ai déjà joué à certains jeux comme vous pouvez le voir ici et en effet le résultat de mon test de jeu est excellent il se reflète puisque j'ai pu définir les graphismes HD et les fréquences d'image très élevées. Aussi, il y a beaucoup de mises à jour. Bien que j'en ai téléchargé, j'en reçois toujours. Donc, un bon point pour Samsung. Par rapport à la précédente tablette, les boutons ici en bas ont changé. Il n'y a plus de boutons que vous pouvez contrôler. Donc, l'utilisation est uniquement par l'écran tactile et désormais disponible. Cela signifie également qu'il n'y a pas d'empreinte digitale ou même le Face ID. Vous pouvez seulement le déverrouiller avec un mot de passe, un code PIN ou un schéma niveau stockage il utilise actuellement 8,6Go pour le système ce qui n'est pas trop mal et ce qui vous laisse encore 23Go reste également l'emplacement pour les 512Go maximum alors niveau caméra la caméra ici est en fait assez décente pour une tablette évidemment ça ne va pas être aussi bon que votre téléphone portable mais vous pouvez réellement voir pas mal de détails sur les photos de l'application appareil photo que vous pouvez utiliser comme le panorama pro photo et bien sûr vidéo et voici quelques échantillons de quelques photos qui étaient prises avec cette tablette Il ne faut pas oublier que cette tablette est considérée comme une tablette familiale, puisque même sur la boîte, vous avez la certification de la marque Lego et la mention Kids Home. D'ailleurs, vous avez une interface espace enfant dédiée pour les enfants afin de pouvoir leur laisser la tablette pour l'utiliser en toute sécurité. Donc, les performances devraient être totalement correctes pour les tâches standards. C'est ce que le benchmark montre et c'est un matériel assez bon pour l'utilisation générale pour la navigation web, pour regarder certains vidéos YouTube, Netflix ou ainsi de suite. Je n'attendais pas vraiment grand chose en ce qui concerne les appareils photo sur tablette mais pour moi c'est assez décent Disons que malgré le fait que j'ai touché aux réglages manuels et testé avec Google camera cela ne permet pas une amélioration de la qualité d'image j'en conclue que c'est au niveau du matériel qui reste moyen je ne pense pas pouvoir l'utiliser pour prendre des photos mais je pense que les enfants ne vont pas avoir de problème pour le faire Nouveau son la qualité est excellente malgré le Dolby Atomos je trouve que les haut-parleurs ne sont pas bien répartis si je tiens la tablette à l'horizontale eh bien je vais entendre d'un seul oreille plus ou moins je pense qu'ils auraient dû mettre un haut-parleur vers le haut et un vers le bas j'espère que cela va être revu dans les prochaines versions mais malgré cela le son reste excellent et je vous fais écouter un extrait. pour finir la table A 10.1 est équipée d'une batterie de 6150mAh soit 1150mAh de moins que celle de ses prédécesseurs du coup il a une durée de vie de la batterie décente mais nous nous attendions à mieux compte tenu des performances de ses prédécesseurs dans notre test de durée de vie de la batterie donc après avoir testé cela pendant environ qu'une semaine, je dirais certainement oui, je recommande cette tablette, mais seulement pour l'utilisation familiale, surtout pendant le confinement. J'aime la conception, elle a l'air un peu moderne et évidemment fortement personnalisée. De nouvelles fonctionnalités avec Android 9 et les mises à jour de Samsung. Le test de jeu reste excellent, surtout que le benchmark donne un excellent résultat. Surtout pour une tablette qui est sortie depuis avril 2019. Le son reste parfait ainsi que la navigation. Point négatif, comme on l'a dit, le son n'est pas bien réparti malgré la bonne qualité. Ainsi que la caméra embarquée qui ne sont pas à la qualité dont je m'attendais. Surtout venant de Samsung. Ainsi que l'autonomie qui reste excellente avec une batterie de 6150 mAh. Mais ça pourrait être mieux alors j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous en donne plus d'informations sur la version Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 si vous avez d'autres questions sur cette tablette ou d'autres produits que vous aimeriez voir sur la chaîne déposez le commentaire ci-dessous et je verrai ce que je pourrai faire et si vous appréciez le contenu de la chaîne n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant pour la prochaine vidéo il me reste que de vous remercier d'avoir regardé et je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao